Bienvenue à Azura. C'était quand la dernière fois que tu as dormi Cette nuit, environ huit ou neuf minutes, ouais. Des cauchemars. Ça passera. Tu finiras par t'y faire. Ok, voyons ce qu'on a. Allez, on se prépare pour le largage. En tout cas, ce sera pas toi. Dale, je vais bien, d'accord Ouais, c'est ça. Oh, merde. Merci, d'elle Sam, on va descendre. Bien reçu. On vous attend ici. Allez, à toutes. Hey, Dave, tu t'amènes Ok Contrôle, on se déploie Contrôle C'est sérieusement J'ai un nom... Contrôle... Les règles sont les règles, merde. Enfin... Et on en enfreint suffisamment comme ça Jill peut rien dire si elle est pas au courant C'est à moi de décider, ok Et si ça plaît pas à la Première Ministre, elle peut me passer à un savon. Ce qu'elle fera sûrement Dis-nous juste où aller, Contrôle. Je vais faire de mon mieux. Et n'oubliez pas que personne n'a mis les pieds dans cette installation depuis 25 ans. Ouais, c'est...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 N'oubliez pas, il y a un immense cimetière locuste sur cette île. S'il est clos, on sera submergé par la verbe. Hé hey Attention oh, merde Oh la vache Euh... Comment on est censé explorer un endroit qui s'effondre Vite Venez, on peut suivre cette corniche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 Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste des corps ici. On est vraiment très peu à être vu d'Azura en vie. On passe à travers. C'est bon, allons-y. Faites gaffe, il y a encore des éboulements. Ah, surprise. Dave, envoie une impulsion pour qu'on sache à quoi on a affaire. Comment tu veux dire Ah, les voilà. – Allez, on les défonce !– À couvert Des Je Les ai liquidés! Chaudement! Il arrête tout ça! C'est bon, on les a tous eu. Baird, c'est confirmé. Le cimetière locuste d'Azura est actif. Ok, le condor reste en l'air. Faites-moi signe si vous avez besoin de renfort. On est tiré d'affaires pour l'instant. Delta terminé. Allez, on doit trouver un de ces silos, en espérant que la vermine ne les ait pas tous détruits. Hé, hey, je crois qu'on peut descendre par là. Mmh. Okay migraines sans ça va d'accord on doit trouver le silo honnêtement ça l'air d'aller bien je vais il y a trop de ruches actives partout où on va c'est un nouveau cimetière on de plus pour réactiver le rayon de l'eau espérons que jean soit du même avis C'est <coughs> <une> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Silos, mais il est en ruine. Eh bien, il en reste encore deux. Et la lutte opérationnelle. J'espère que t'as raison. On a déjà mis fin à la guerre une fois sur cette île. Quand on aura déployé le satellite, on pourra recommencer. T'as tout compris, mon pote. Terminé. C'est impossible d'aller tout droit. Qu'est-ce qu'il reste de cette base au juste On va le découvrir. Prenez à droite, nous, on va à gauche. On va trouver ces silos. Ça marche, mais on reste en contact. T'es sûr de ton coup Il y a deux silos, il y a deux chemins. T'as une meilleure idée Belle, la ça ressemble à un tunnel d'échappement, mais est-ce qu'il sort aussi Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Dérojete Des C'est où Y en a d'autres Allez, on s'arrête pas <t 'en> C'est tout smart. Maintenant, trouvons un moyen de sortir d'ici. Bien, cette porte nous permettra de sortir. Dave, tu peux l'ouvrir Eh, hey, tu sais quoi S'ils veulent transformer cet endroit en ruche, qu'ils le fassent. C'est une île isolée à des centaines de kilomètres de la côte. Uh -huh. Faut juste s'assurer que ça arrive une fois qu'on sera partis. Des... Oh, C'est parti! Tu parles d'un silo? Je vous vois. On pourra vous couvrir de là-haut si jamais ça se complique. Dis-nous juste vous tirer. J'en suis occupé. Ugh. Dave Impulsion <ımıxicastre> Remercions pour votre âme. Et hey, contrôle, le transporteur est mort. Merci pour le coup de main. Deadbot, y'en y en a un qui sécurise la zone et l'autre qui vient avec nous. Allez. Bien reçu. Non, c'est fermé. On va devoir trouver un moyen d'ouvrir. Dave a fait, j'ai reçu un tas de données bizarres. Du genre top secret. Euh... A priori, il est en train d'ouvrir une porte. Il fait bien plus que ça. Eh ah ben en tout cas, la porte est ouverte. Merci, Dave. À propos des données que Dave a téléchargées, une partie des éléments les plus confidentiels a disparu. Ça a un rapport avec notre mission Non, mais je dois savoir où sont ces infos. J'imagine que ce qui manque a été retiré du réseau. Qui aurait le droit de faire ça En ce temps-là, uniquement le commandant de l'installation. Trouvez son bureau et jetez un œil. Ok. Améas actifs, lieutenant. Eh Je suis mis d'abord en dégâts Scanner l'environnement Détection d'une ancienne technologie Eh merde J'y vais On a perdu mon enfant Merde Je suis le temps c'était eu C'est fini. Maintenant, trouvons ce bureau. C'est censé ressembler à quoi, le bureau d'un commandant J'en sais rien. J'imagine une grande porte avec une plaque et « commandant » écrit dessus. Ouais, bien sûr. J'aurais dû y penser. Dell, le bureau du commandant est par là. Mais la porte est fermée. Entre dans ce conduit, va voir où il mène. Bon, Baird veut les données manquantes, c'est ça C'est censé ressembler à quoi Bon, et ben si on les a extraites du réseau, elles doivent être sur une sorte de disque dur externe. Bien joué, Dave. Faisons le tour. Un coffre. Bonne plante pour des données. Dave, ouvre ça. Et hey, contrôle, bonne nouvelle, on a trouvé le disque dur. Bien joué, Delta Et hey, vous savez ce qui nous ferait plaisir Des renforts Quoi Vous êtes où Le silo On l'a trouvé Et on est encerclé Ah merde On arrive On peut pas vous laisser seul 5 minutes Ouais, je suis mort de rire Aidez-nous à faire le ménage Ramasse oh, bah, tes dents T'es à fond, là Ça va marcher Gare l'explosion C'est bon La salle de contrôle est dégagée C'est sympa d'être venu nous voir Oh, pas de problème La fusée est en tac Elle l'est, qu'on le croit ou non. Bien Trouvez un port pour que Dave se connecte Si ça fonctionne, il avancera le lancement Impulsion. Marcus, toi qui connais bien Jean, à quel point tu crois qu'elle va être furieuse qu'on ait lancé ce truc? Euh. Je sais pas. Je dirais qu'il risque de faire un ulcère ou une crise cardiaque. Mmh. Ça me va. Franchement, on a de la chance que la vermine n'ait pas détruit tout ça.